L'Allemagne a annoncé hier une, une augmentation de 25% de son salaire minimum. En Espagne, où je suis allé rencontrer mes camarades ministres communistes espagnols, dans ce gouvernement de gauche, c'est Yolanda Diaz, la ministre communiste du Travail, qui a augmenté de 30% les salaires depuis que ce gouvernement est au pouvoir. Pareil au Portugal. Nous disons qu'en France... Il faut engager ce grand mouvement d'augmentation des salaires, le SMIC, mais aussi les salaires qui sont au-dessus pour Bien la sûr. classe moyenne. et à la charge Par... des entreprises, c'est-à-dire quitte à couler les entreprises, mais ou c'est l'État qui prend tout ça en charge À la charge des entreprises, parce qu'aujourd'hui, les hausses de salaires, c'est l'État qui les paye. C'est nos sous. C'est la prime d'activité dont parle le gouvernement à chaque fois en disant que les salaires sont augmentés. Ça coûte 10 000... C'est une prime, c'est pas une augmentation. Ouais, c'est pas une augmentation de salaire. Augmentation les salariés salaire, au SMIC peuvent aller demander à la CAF une aide de 100 à 150 euros qui est payée avec nos sous. C'est nos salaires qui payent cette augmentation. Euh, et c'est euh, 10 milliards d'euros pour le budget de l'État. C'est inadmissible que ce soit pas le groupe Carrefour qui paye ses caissières. Alors vous que parlez ce des, sont... des grandes entreprises pour les TPA. Mais une augmentation les... de, de, du SMIC que vous proposez, mais, ça les fait couler. Mais vous il vous y a savez... d'abord aujourd'hui 40 branches professionnelles où le salaire minimum est en dessous du SMIC. C'est Intolérable. Je proposerai une loi immédiatement pour demander à ce que toutes ces branches professionnelles s'alignent sur le SMIC. Nous proposerons ensuite une conférence générale des salaires pour que tous les salaires augmentent. Et enfin, il faut augmenter les salaires dans la fonction publique, dont le point d'indice a été gelé pendant 11 ans. Une augmentation de 30% des salaires dans la fonction publique pour les catégories B et C. C'est bon pour l'économie. Une France forte, c'est une France avec des salaires élevés.